Bonjour Comment ça va Bonjour. Bonjour les reines et les rois. Bonjour la reine Charlotte. Bonjour la reine Adélaïde. Bonjour la reine... Bonjour Denis. Vous avez bien dormi Alors, euh, bon mois de septembre. Vous avez survécu au Covid. Vous avez survécu à... Euh, en fait, parfois, il faut même remercier Dieu pour ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a parfois tellement de choses auxquelles vous, vous allez suivre. Euh, et c'est peut-être même dans dix ans que vous allez savoir. Bon, je l'ai annoncé qu'à 6h ce matin, j'allais faire une vidéo pour bien mettre la fondation de, du mois de septembre. La Bible dit si la fondation est détruite, qu'est-ce que le juste peut faire? Ça veut dire qu'il y a des choses que, même si tu es justifié devant Dieu, il y a des choses que si tu ne fais pas, Dieu lui-même ne peut rien faire pour toi bien tu es donc tu es justifié mais tu te dis bon voilà moi j'ai pas besoin ça c'est pour les c est, c est, c est, c est. Dieu lui-même a dit que vraiment j'ai mis les principes tu n'as pas fait c'est comme si tu passes sauter du 20e étage d'un immeuble qu'est se passer tu vas tomber tu vas te casser la figure bonjour le roi feuillot on va commencer avec une parole de prière Seigneur, je te remercie de nous avoir rassemblés ici Je te remercie et je bénis cette journée Tu as dit dans ta parole que nous sommes des dieux Je chasse toute religion de l'esprit de tes enfants ce matin Qu'ils puissent vivre la parole Que ce que tu as dit qu'ils sont qu'ils se comportent comme s'ils le sont effectivement. J'enlève tout esprit de peur. Que ce que je veux enseigner aujourd'hui puisse rentrer totalement avec la foi. Parce que l'entrée de ta parole apporte la lumière. Que la lumière soit faite sur la destinée de tes enfants. Qu'ils puissent dominer dans leur sphère d'influence. Ceux qui sont des artistes qui dominent. Ceux qui sont des des, des, des, des, des dessinateurs, ceux qui sont des chanteurs, dominés dans votre domaine. Ceux qui sont des entrepreneurs, qu'ils dominent. Seigneur, que ce mois, ce neuvième mois, soit le mois d'accouchement de tes enfants. Qu'ils accouchent leur destinée finalement. Qu'ils reprennent les rênes de leur vie. Qu'ils maîtrisent les principes bibliques. Qu'ils ne soient plus comme des enfants qui sont apportés par le vent, à gauche et à droite, par des doctrines. Qu'ils soient dirigés de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'ils manifestent de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'ils ne recherchent plus la religion. Qu'ils ne recherchent plus à faire plaisir à quelqu'un. Qu'ils ne recherchent plus à être vu. Toi-même, tu as dit dans ta parole, quand ta main gauche fait le bien, que ta main droite ne sache pas. Ne faites pas vos prières devant les gens dans la synagogue. Parce que là, vous avez déjà votre récompense. Seigneur, j'appelle tes enfants qui ont été choisis. Je les appelle à s'élever ce matin. Quand ils vont regarder cette vidéo, je vous transfère la puissance qui est déjà en vous. Je l'active. Je l'active. Arrêtez de fonctionner comme des enfants. Arrêtez de fonctionner comme des petits. Passez au niveau supérieur de commandement. La Bible dit tant qu'un enfant, même s'il est héritier du trône, tant qu'il reste enfant, on ne peut pas lui donner ce qui lui appartient. On vous a assez menacé. On vous a assez menacé. Vous devez décider que ça, le, le tout, si c'est fini. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Il y en a pas, vous savez que vous devez déjà à depuis longtemps. Vous savez que je sais que je n'ai quelque chose, il y a une donnée qui ne va pas. Je viens vous annoncer que cette donnée qui manque, c'est votre discipline spirituelle. Moi, vous dis-moi mon aura. Avant, j'avais un peu... Je vous dis mon aura. Votre discipline spirituelle. Quand vous recevez votre agent, euh, yeah, um, argent, l'argent est... De la même façon que dans le monde physique, l'argent peut acheter n'importe quoi. Même le règne, même le cœur, l'argent achète le cœur de quelqu'un. On dit, ok, mais il te faut une transplantation. Et les gens qui passent sur le marché, ils achètent même le cœur. Donc, c'est pour vous dire qu'avec l'argent, tu même quelqu'un. De la même façon que l'argent commande tout, physiquement, dans le monde spirituel, on peut vous tenir avec l'argent. C'est pour ça que souvent, c'est dur pour vous de sortir votre argent. Que, Ah non, encore mon argent. Non! Je suis là ce matin pour vous bénir. Je suis pas là pour. Je suis pas. Je connais de quoi je vous parle. Il y a mon voisin dans ce direct. On a vécu ensemble. J'étais en, en bas, puis il était à l'étage. Doué comme tout. C'est pas l'argent qui lui a manqué dans sa vie. Parfois, dans un cas avec moi, l'espace de trois mois, il a eu tous les problèmes du monde. On il perd l'argent ici, il perd là-bas, la maladie, sa meurt. oh, on le kiné, même encore. Tiens, tiens tu es là, tu écoutes, j'espère que tu vas écouter ce que je t'enseigne ici, là. Je, je ne te parle pas personnellement, j'espère que tu vas écouter, tu vas juste faire ce qu'il faut faire. Ah, oh, oui, on se dit que toi-même aussi, tu peux t'asseoir, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un qui a un esprit fort. C'est un valogre. Donc quand ça force, lui-même d'abord pas sa petite, pas sa force. Il, ça fait il il se lève. Ça fait aussi il se lève. Il se lève. Après, il lui dit que tu sais quoi. Il va un moment que tu te fatigues de rester couché à chaque fois. Bonjour, Yann. Vous devez arriver à un moment de votre vie où vous êtes fatigué d'être in and out. In and out Oui, c'est la 6 mois, je payais Ma dit j'ai ouais, arrêté Oui, j'ai arrêté J'ai une application sur mon téléphone Ça s'appelle Moneyfy M-O-N-E-F-Y -E Je l'utilise en fait pour traquer mes finances Ce que je dépense, je vois Ce que ce qui rentre Donc, si je passe à Starbucks Non, il n'y a pas Starbucks au Cameroun Je pas au McDo 2 euros, j'écris. 15 euros, j'écris. Je me suis rendu compte qu'au fil des années, que chaque fois que je me suis retrouvée à terre, tu vois, le à terre, que tu sais que même l'argent pour me le carburant, tu l'as demandé à quelqu'un. Ce qui m'a soulevé, c'était que la première chose que je fais quand je suis à terre, ma dîme, et quand je regarde même la période où je suis tombée, c'est parce que j'étais trop. Il y a des où tu, parles, tu reçois tu reçois tu es embrouillé, tu es occupé. Je vais payer ma dîme, je vais payer. Une semaine passe, deux semaines, trois semaines, un mois. Après ça s'écroule, boum, ça tombe. Et quand tu as terre, le plus dur c'est de payer ta dîme. Parce que tu as terre. J'arrive à peine à payer le loyer de 100 000. Donc quand tu vois 50 000, c'est comme si c'était Dieu que... Merci! Hey! Merci Seigneur. Tu fais les, les, les, les, les, les, les, les Thanksgiving jusqu'à... Tu sais qu'il y a cela 4 mois. Chaque semaine, tu as les millions qui a dans ton compte. Si on vous attaque, c'est parce que vous ne vous avez pas mis. Je veux que la maturité spirituelle commence quand je comprends que si elle fait ça, ça se passe bonjour, bonjour, bon revêt le baillez plus trop, aller allez bosser vos dents allez bosser vos dents vous êtes encore dans le lit va aller pour petit déjeuner aujourd'hui partagez la vidéo bon mois de septembre vous devez pouvoir arriver à un niveau où c'est ce qu'on appelle le niveau de commandement au début, tu faisais parce que le pasteur disait. Oui, le pasteur, le pasteur. Le pasteur, c'est chaud actuellement, tu vois. Regarde, je n'ai même pas. Je vais, je vais gratter, je vais essayer. Je n'ai pas. C'est quand tu n'as pas. C'est bien quand je fais ça son... Il y a des gens qui écrivent. Il y a une dame qui a dit, c'est la dîme qui l'a rendu riche. Écoutez, la dîme n'est pas là seulement pour vous rendre riche. Parce que les gens qui sont riches, ce n'est pas la dîme qui les a rendus riches. Maintenant, comment sont ces gens Comment est leur richesse Il y a des gens qui sont riches, leurs enfants ne sont pas heureux, les enfants sont malades, mais il ont jamais. Ils sont riches, mais peu de santé. Euh, je ne sais pas. Il y a un truc dans mon. On a dit qu'il y a un dans mon, truc dans mon sein. Je ne sais pas. Mais elle a l'argent. La dîme, c'est une alliance. Béni, tu es dans quel pays. Tu es dans quel pays Tu es dans quel pays? pays comme cela? C'est une alliance. Moi, au départ, je payais la dîme parce que, bon, quand je suis arrivée à l'église, je, je me suis dit, ok, dites-moi ce que je dois faire. Je faisais. Quand il y avait le moment où ça n'allait pas dans ma vie, je laissais Et surtout quand je sortais de l'église, quand je une église, je me disais, ouf, je vais plus payer la dîme. Je reste dehors comme ça, là. Mes finances commencent à dandiner. La vie me gifle, pam, pam, pam, pam, pam. En repartant à l'église, je fais, donc, justement, avec le, le feu sur mes fesses, L'influence mentale qu'ils utilisaient, c'est genre « Do not forsake the gathering of the breadland. Okay? Qu'il ne faut pas fuir le rassemblement des frères et soeurs. Avant que je ne dissocie toutes ces choses Et que je comprenne que Tu ne dois pas payer la dîme parce que tu as peur Bonsoir, la reine c'était là Tu dois arriver au niveau de commandement où tu es même ta dîme en la dont la personne qui reçoit ta dîme ne sait même pas que c'est toi qui a envoyé donc tu ne veux pas le merci euh, ni, ni, ni, ni. oh merci ma fille que Dieu te bénisse ma fille popo. mino wandat la dîme c'est un devoir pour toi qui déclenche un devoir pour Dieu il te dit ceci, Jocelyne Malachi 3 verset 10, apporte à la maison du trésor ta dîme qui est le dixième, donc tu as 1000 francs, c'est 100 francs, ton business aussi, ton business gagne 1000 francs, 100 francs du business, avant que tu ne paies les taxes, parce qu'il y a des pays où, par exemple au Cameroun, les taxes c'est 5 millions quelque chose, bah, on a rendu à pour ça. Quelqu'un qui n'a pas de la peine à payer sa dîme n'a pas aussi vraiment de la peine à payer ses taxes. Parce que tu comprends que tu donnes à Dieu ce qu'il y a à Dieu, tu donnes à César ce qu'il y a à César. Et César contrôle le monde physique, Dieu contrôle le monde spirituel. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, maintenant il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve et vois si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux si je ne réponds pas sur toi la bénédiction en abondance il t'ouvre le ciel il répond sur toi la bénédiction en abondance il menace il y a eu des moments de votre vie où vous avez eu la bénédiction en abondance de temps en temps c'est venu de temps en temps c'est venu Tu tout va bien, on voit tu t'habilles bien, ouais ça va, yeah, you're good, you're good après ce que tu avais mis là-bas, parce que tu étais sûr que chaque mois ça me donne 500 000. Poum, ça tombe. L'autre que tu avais mis, poum, ça tombe. Comme Job. Job est resté en deux jours, on est venu lui dire que tous ses enfants sont morts. Tous ses, ses business. Oui, ce que tu avais en garderie, Job c'était quelqu'un qui avait plusieurs sources de revenus. Ce que tu avais là-bas est tombé. Ce que tu avais là-bas, euh, l'alimentation est tombée. Oui, le, le, le, là où tu fabriques les papins, c'est tombé. Euh, oui, le meuble là, c'est ça a brûlé au... Euh, euh, euh, tout et on se dit que mince, c'est quoi ça? La dîme te donne une constance. Bonjour Marie, Marie Nicole. Il y a les gens que quand ils voient, ça va dans votre vie. Ils partent spécialement pour vous. Ils font une visite chez le marabout. Je vois ses statuts et toutes les photos des articles à vendre. Quand on voit un article, c'est 50 000. Là, ça veut dire que son argent a augmenté. Et j'ai vu qu'elle avait un stock au moins 150. Un, c'est 50 000. Donc, tu vas faire le calcul. Et le cap. Et le cap. Écoutez, personne n'est votre ami. Mais maintenant, ce n'est pas pour rien que David a dit dans le somme 23. Il dresse une table devant moi, en face de mes satellites. Donc ils sont là, je prospère. On ne leur demande pas. Vous croyez que les adversaires sont là ils ne grincent pas dedans. Vous croyez que ne pas essayer de faire quelque chose. Mais ça ne marche pas. Maintenant ils vont checker constamment vos statuts. Euh, elle a voyagé maintenant, elle est partie dans telle ville. Elle est maintenant plutôt à Dubaï. Elle est maintenant plutôt... Ils vont seulement faire... Hum. Écoutez, je vous donne le secret. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça devait y arriver que tu commences un business avec quelqu'un. C'était pour que vous devez porter le machin ensemble. Quand vous attendez le virement là pendant trois mois, quand l'argent arrive, la personne ne te connaît plus. Le dévoreur est passé dans tes finances. Sachez analyser les choses. Quoi qu'il est à détester pour rien comme ça Le dévoreur a visité ta maison. Bonjour, Lorraine capturé. Vous devez comprendre. Maintenant, il y a des âmes Maintenant, quand vous voulez semer votre dieu, je vais aussi vous parler des prémices humanitaires. Oui, il exploite vos failles, non, pour vous, vous atteindre. L'ennemi c'est un opportuniste. Je vais vous donner des passages. Proverbe 3, verset 21 à 26. On a déjà du chier. Après, il vous dit comment vous allez... Vous devez payer votre dîme. Comment Vous devez prier sur votre argent avant de donner ça à quelqu'un. tarabaka ça. Seigneur, comme je paye ma dîme, si... Oh, pari ça. Ouvre-moi les écrits des cieux, Seigneur. Le mois, c'est la fini, fini, fini, fini. fini. Plus jamais de dévorer dans mes finances. Au nom puissant de Jésus. Vous prenez autorité. Proverbe 3 verset 21 verset 6 Mon fils, que les enseignements que Jocelyne vous donne ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie pour ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. La dit vous protège même dans votre maison. béni oh. bless me lord mm. si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux ne vous inquiétez pas pour c'est mes éternements qui ont fait la lumière comme ça je c'est trop puissante verset 25 25 ne redoute ni une terreur soudaine. Ils vont bénir vers vous. Ils vont lancer les flèches. Mais vous le... Oh oui, euh, telle chose à Tu te couches. Tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Euh, on avait prévu d'aller où là Ok, on est dans la voiture, allons-y. Ne pas. Ni une attaque de la part des méchants Les méchants vont venir Car l'éternel sera ton assurance Et il préservera ton pied de toute embûche Proverbe 3 verset 9 La pluie commence, Voilà hein? la pluie d'abondance de septembre qui commence L'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 10 verset 22 Écrivez les versets là s'il vous plaît. La bénédiction de l'éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin écoutez bien vous allez entrer dans une dimension où Dieu va vous bénir, vous allez rester vous allez chercher le problème, vous n'avez pas boire elle m'a dit qu'elle me payait à 8 heures. je me réveille à 7h, je vois l'argent dans mon compte Elle m'a dit qu'elle venait pour me donner l'argent à 16h, à 12h30, elle a déposé l'argent dans mon compte. Je vous dis, hein, il m'a dit qu'il allait voir, il n'était pas sûr s'il voulait travailler avec moi. Il devait m'amener trois clients, il m'a amené dix clients, ils ont déjà payé en avance. Écoutez-moi, il y a une dimension où on vous paye en avance. Par la fête que tu fais, tu déposes la facture, c'est après six mois qu'on te vit l'argent. Il y a une dimension sur cette terre. Quelqu'un t'appelle pour quelque chose. Qui t'a déjà payé en avance En t'appelant, y a de l'argent de ça quelque part dans un tiroir chez lui En donnant, je devais facturer quelqu'un l'autre jour. Là, en vrai, on voit son en enfant pour deux jours dans mon centre là j'ai fait le, la facture de tout ce je vois le montant, j'ai dit, yay, yeah. je peux pas facturer ça quand même. Mais quand il parle dans les détails, je vois les détails, je vois les détails, je dis, mais c'est ça. Le Saint-Esprit me dit, un peu. Tu as fait trop de dons aux gens. Mets le montant que tu devais faire. Mets le montant. Et envoie ça. Je fais tac tac tac tac, ta, ta. j'écris, tac, ta, ta, ta. j'envoie. Il dit, je t'envoie l'argent. Il y a une autre dimension où on ne pourrait pas derrière les clients. Il y a une dimension où, ouais, tu vois, tu es le de dire, OK, je vais, je vais aller faire la pub sur Facebook. Bon, je vais, je vais faire, je vais faire. Mais en attendant, tu es encore occupé. Tu avais cinq articles à vendre. Dans la journée, une personne t'appelle, il prend 4. Il fait cash. Tu n'as pas fait la pub, hein? Je suis même partie dans un endroit j'ai payé pour venir faire la pub. Ha <rire> ha encore mon argent, il faut qu'elle pas me fasse chercher l'argent J'ai payé. J'ai même fait le spot publicitaire. Je n'ai pas diffusé le spot. Parce que j'avais tellement d'enfants après que... Il dit, que si diffuse même la fessée, J'ai tellement... Il je suis allé payer l'argent en avance. Et moi, j'aime moi faire quand je mes choses dans mes deals. J'aime moi payer mes choses là. Donc, si je sais que je travaille avec toi, il te paye moi. Apprenez à, à être rigolo dans vos deals. Vous allez voir qu'elle. Je me rappelle, il faut que je mette mon argent là-bas. J'ai donné l'argent de ça. Un jour, je rentre. ça. J'avais plein d'argent sur moi. Je dis dit, OK, il faut que je paye l'argent de la pub en avance La semaine là, je reste. Je vais aller faire le sport publicité, On m'appelle. Les enfants viennent. On m'appelle. Semaine après, je vais aller faire le sport. On m'appelle. Semaine, tu sais, c'est fini. Voilà un mois qui est passé. Mon agent encore là-bas. Voilà la dimension dans laquelle moi je suis. Je vous dis moi. Bonjour Caroline. Cette dimension, c'est une dimension où tu, tu travailles par inspiration. Tu restes la nuit comme ça, les idées. Voilà le prochain business que tu vas faire c'est ça. Tu ressens dans les idées. Idées, idées, vision, idées, vision. Vous souffrez comme ça parce que quand tu perds ta dîme, paie tes prémices, gn gn gn gn gn. continue. En tout cas, c'est chacun qui sent que dans lui. non. Bonjour Tom Tintu, Bonjour, Olga. C'est vous-même qui sentez que dans vous. Moi, je vous annonce seulement qu'il y a une dimension. Il y a une dimension où les clients te poursuivent. Il y a une dimension où les clients arrivent. Il ne sait pas si les parents de mes enfants ici. Vous-même vous savez. Moi, il leur dit toujours. T'es soin Cameroun vos Camerounais me dit que tu ne peux pas faire ton business au Cameroun, on te paie en avance. Je dis que qui? Moi. Euh, moi là. Mi. Mi. Mi. Hé, hey, comment tu fais? Eh, hey, moi. Hey. Souvent les gens, il y a même une femme qui s'est même placée au portail de l'entrée de mon centre. Quand quelqu'un arrive, elle stoppée, elle dit que ne parle pas là-bas, viens que ici là. Quand on m'a dit ça, j'ai ce mari. J'ai un sticker qui fait comme ça là. Hé, hey. il dit que qui avec ça. Pablo, bonjour. Il dit que vous, je ne discute pas avec quelqu'un ici. Que même si elle ne met pas la, même pas la plaque. Vous devez connaître. Qui vous a inspiré à faire ce que vous faites. Et quand tu paies ta dîme, ton business est inspiré par Dieu. Tu te lèves le matin comme ça là. Les go do that one. Voilà comment ça vient. La dimension de la dîme, c'est une autre dimension, c'est un peu comme... Et vous allez ensemble, vous savez, vous fonctionnez ensemble là comme ça là. Mais c'est pas les mêmes dimensions. Vous devez vous programmer de telle façon que... Quand la jambe touche ma main... Et une autre dimension de la dîme aussi, c'est que ceux qui ont occupé leur dîme fidèlement et qui, bien sûr, ont accepté de lancer un business, l'argent entre dans votre nom tous les jours. Vous entendez Écrivez-moi tous les jours ici. Tous les jours que Dieu a créés. Tout. Shalom Mariam. Tous les jours. Tu restes tous les jours. Il y a un agent quelque part qu'on te poursuit pour te donner. Écoutez, j'ai dit, on te poussait pas que tu coudes derrière la personne. <rire> Moi, même j'ai eu un moment quand la malaise est bien là, tous les jours. Psst. Écoutez, je veux que vous sortiez de votre pauvreté là. Sortez de vos pauvreté, sortez de votre Oh, je vais attendre la fin du mois. Je vais, je vais. Il faut que j'attende le premier ou le cinq. Ouais. Et... Je dis que maman, tu n'as pas 20 000. 20 000 te dépasse. En cinq jours, tu ne peux pas avoir 20 000. Gratte-toi la tête, pose-toi les questions. Vous êtes encore dans la dimension de pauvreté, là. Euh... Ouais, on va me faire comment euh, La rentrée, alors comme la rentrée est là, hein, vous laissez-moi, vous naimez pas pour votre téléphone, son. vous devez payer pour vous, vous payer pour les enfants, les autres. C'est ça l'abondance. Hein? Quand tu payes, ta dîme, tu rentres dans une, un mindset d'abondance. Qui va-je bénir aujourd'hui, Seigneur bien capturé la dîme, mais c'est 10% de l'argent que tu reçois dans ta main, point à la ligne. Ok, c'est-à-dire, tu restes en vie comme ça, quelqu'un te donne 1000 francs, tu retires 100 francs, tu vas donner, si tu pars à l'église, si tu ne pars pas à l'église, si là où tu es nourri spirituellement, il y en a parmi vous, c'est là que vous tenez votre force spirituelle, il y en a qui me perdent le dit il y en a c'est pas chez moi. Demande à Dieu, ma dîme, je vais payer où Eh oh, Simon, où tu es Quand tu es où, tu es et oh, Simon, Dieu va te dire. Il va te guider. Tu vas être comme ça, tu vas là. C'est la personne, c'est là-bas. Après, la, la, la connexion sera là. Et quand tu trouves le réseau de ta dîme, quand tu trouves la bonne collection, tu vois quand tu payes, tu n'as pas besoin de deux mois ou une semaine ou bien, les choses commencent à faire comme ça, je vous dis. Parce que vous n'aimez pas la vérité, surtout quand ça concerne l'argent. Bon, comment s'aimer ma dîme Je vous ai dit, il y a la dîme, il y a les prémices, il y a la dîme du business. Bon, dîme... Quand tu entends DIM, c'est 10%. Et parfois, pour ne pas te tromper, fais même 12%. Fais même 15%. Like, you know. Like. Parce que parfois, il y a les petits, tu vois. Tu es en train de dire, oh oui. Euh, euh, tu fais un petit truc, tu, tu as un petit agent qui rentre. Quelqu'un là aussi te donne un peu d'argent. Et vous allez aussi remarquer que quand vous payez votre DIM, parfois les gens vont aussi de vous donner l'argent pour dire. Vraiment, hein. Like. Quand ça m'arrive au départ, je dis, mais attends un peu. Oui, comme quand vous visitez les enfants, vous leur donnez l'argent, non? Quelle est la raison? Tu vas oui, j'ai l'argent pour toi là. Euh... Je, te... Je te dépose dans quel compte? Je te fais le transfert. Tu dis que c'est pourquoi? Euh... Recevez. Apprenez aussi à recevoir. La dîme, il n'y a pas question de plusieurs fois. Si on te paye par semaine, les Anglais là, les gens qui sont en Angleterre, on te paye weekly tu reçois 250 pounds, rétire 25 pounds, tu donnes. Tu reçois 1000 pounds, retire 100 pounds, tu donnes. Ne dis pas que, ok, comme je reçois 1000 pounds, je vais d'abord payer mes 25 pounds maintenant, la semaine prochaine ou le mois prochain. Je montant qui sort sur l'argent. C'est pour ça que sur votre OM, vous devez avoir le OM de votre père spirituel, je ne sais pas, là où vous payez votre dîme. Si bien que, moi j'ai ma part. dès que je reçois la tit, dièse 150 dièse, pom, Numéro 1, numéro 1, numéro 1. Pup, c'est parti. 10, 150, 10. Pup, c'est parti. Que ce soit automatique chez vous. Parce que parfois, le malin vient s'insérer. Tu reçois l'argent. Avant que tu aies le temps de dire, 10 problème donc. Tu reçois 30 minutes, puis tu as t encore le boulot, tu veux que je répète ma dîme le soir, ou bien après-demain. Le temps que je mets l'argent. Et facilitez-vous les choses aussi. Ne faites pas le genre que pour virer l'argent de la dîme, c'est un truc que tu dois sortir d'ici, faire 30 minutes de route, aller dans la banque loin là-bas, que ce soit facile pour vous. Si ça peut être sur une application sur le téléphone. Easy to do. Easy. Easy. Facilitez-vous la tâche. Le diable est très malin. N'envoyez pas votre dîme à quelqu'un au pays que prends, tu pars, J'ai envoyé 100 000. Retire 50 000, tu pars là-bas donner. Ne vous mettez pas dans les situations comme ça. La personne a ses priorités, non. Oui, il y avait la pension des enfants, il y avait ceci, il y avait ça. Et me dit que le mois prochain, je peux remplacer. Vous voyez un peu. La dîme personnelle, je reçois mon salaire. L'État a déjà retiré sa part pour les gens qui sont en euros. avant de me payer. Ce que je fais, je regarde le montant. Regarde le montant initial avant qu'on enlève les taxes. Je paie la dîme de ce montant. Parce que l'État, supposons qu'ils ont prélevé 10% pour eux, ou 9%, ou 5%. Si je prends 95% ans, je paie la dîme. ce n'est pas 100% de mon revenu. Euh, Bibiane Captue, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Je dis, si vous êtes loin, tout le monde a le téléphone, tu m'écoutes sur un téléphone. Il faut avoir un système de paiement demande à l'endroit où la personne. comment je vous paye de façon électronique ça peut être un site internet, tu vas là-bas tu, tu fais le paiement dès que tu demandes tu intègres ça dans ton téléphone ça peut être le dollar de vie. je ne sais pas j'ai des comptes en angleterre et en passant donc pour les anglais là moi même c'est là j'ai une autre gêne. l'angleterre me plaît trop donc, si c'est pour ton business, la digne de ton business, c'est après que tu aies payé le loyer, les employés, toutes les charges. Et maintenant, tu vois le bénéfice que ton business a fait. Tu paies la digne de ce bénéfice. Donc, supposons que tu achètes une marchandise à 10 000, tu vends à 25 000. Là, dedans, tu devais payer le loyer. Le bénéfice mensuel, c'est 1,5 million. Tu as le loyer à payer qui est de 500 000. Tu as les employés à payer peut-être de 300 000. Il te reste 700 000. Bon, maintenant, avant de payer tes taxes sur ton profit, paie maintenant la dime sur ça. C'est vrai que ce sera, ça va, parfois, ça va être des montants tellement élevés. Comment je peux donner 100 000 à quelqu'un de dime Comprends que si c'est 100 000, ça veut dire que tu as eu 1 million. Je veux que vous ai la compréhension. Le pourcentage de quelque chose n'est jamais plus élevé que la chose. C'est un même pourcentage. Si tu as dit que c'est 1 million, ça veut dire que tu as eu 10 millions. Soyez sages. Maintenant, les prémices, c'est quoi Je lance mon business. J'écris un livre. Je lance. Je ne sais quoi. On me donne un boulot. Premier boulot en bain peut tête. Mon premier salaire dans ce boulot. 2000 dollars, 5000 dollars. Tu portes ça. Tu retires la dîme, Tout le reste là, tu payes. Écoutez encore, c'est vrai que c'est très élevé pour certaines personnes. Tu veux me dire que je porte demi pounds, je donne à quelqu'un. Il décrète. Anneau du crèse. Je parle toujours du mindset suivant. Supposons le mois là, je ne recevais pas le boulot. J'allais faire comment? Tu allais rester un mois, tu n'allais pas avoir les demi pounds là, non? Tu allais tout chercher comment faire l'argent de gauche en train de racoler, racoler. Maintenant, on te dit que les prémices que tu donnes. Quand tu portes les 1800 pounds, là, après avoir payé les 20, 200, de 000, quand tu portes 8, 1800, tu te donnes, ça protège ton boulot, ça te met dans l'avancement. Parce que parfois vous arrivez au boulot, vous avez commencé à avoir vérité. oh mon patron ne m'aime pas, oh mon, mon tel collègue me fait tous les coups bas, tel... vous, vous vous connaissez, non? vous avez les coups bas au boulot. Le premier, ce que tu mets maintenant, c'est pour stabiliser la nouvelle dimension que tu viens d'atteindre. Atte c'est pour ça que c'est dans vous que tu as le boulot à 6 mois plus tard. On dit qu'on renvoie les gens, on te renvoie. Vous comprenez que c'est délicat. Comme je parle, il y en a parmi vous. Il y a des gens parmi vous que c'est. Quand je leur parle, je dis waouh, je ne sais pas qu'il y a des gens qui connaissent même sans compte. Pas que je n'ai pas besoin de leur expliquer. Tu vois, quelqu'un te dit que moi, je ne blague pas, et m'a dit dire que, que je ne blague pas avec ma dîme. Parce que la personne connaît. La personne connaît. Il vient de capturer. Tu peux m'écrire en inbox. Moi, je n'ai pas de soucis Les enseignements sur la dîme, ce bon, sont des enseignements assez délicats parce que parfois, tu te dis ah, les gens vont croire qu'ils veulent l'argent. Mais quand tu connais, quand tu mets en pratique, tu vois ce que la dîme fait dans ta vie. Tu vois ce que ça fait dans la vie des autres. Tu vois ce que les gens qui ne paient pas la dîme, ça leur fait. Tu reviens comme ça, tu dis, non. Il y a quelque chose dans la dîme. Il y a quelque chose. Et la dîme est tellement individuelle qu'on ne peut pas vous forcer. Tout ce que vous faites, faites-le avec la foi. C'est bien vous force, ouais, payez, paye, paye, paye, paye, paye nah, nah. Tu dois payer en comprenant ce que tu fais. Bon, maintenant, il y a les semences, c'est-à-dire tu veux y rejoindre ou Seigneur, je te demande ça. Je vais vous lire un Samuel. Quand vous lisez la Bible, lisez entre les lignes. Samuel verset chapitre 1 Il y avait un homme de, de Ramathaïm, Sophine, de la montagne des frères, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu. J'aime pas les fils de fils de Phil Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées et lui offrir des sacrifices bonjour tu donc lui et sa famille connaissaient que chaque année on va là-bas, on fait des offrandes, des sacrifices on prie, on rentre le jour où Elkana, verset 4 offrait son sacrifice. Il donnait des portions à Pellina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait d'elle. Vous voyez, non? Je vais avancer. Je vais vous montrer que... Bonjour, Elsie Malaka. Je vais vous montrer que la mère de Samuel, elle est venue avec une offrande. Les, vous avez... Les gens respectaient beaucoup les hommes et les femmes de Dieu avant. Elle accouche. Quelques années plus tard, elle revient pour donner l'enfant à Dieu. Elle vient avec l'offrande. Quand David, son père, devait l'envoyer pour voir le roi Saül, il a donné l'offrande. Il a pris que, arrive, tu donnes ça au roi. Ce pas comme vous là que, ouais, je vais te parler. Nye, nye. Tu honores la personne avec qui tu viens pour parler. Verset 24, 1 Samuel 1 Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'éternel. Ils égorgeaient les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Vous entendez Elle a tenté de venir donner son enfant à Dieu. Trois taureaux. Voyez un peu combien une vache peut coûter aujourd'hui. Elle prend trois vaches. Un effa de farine. Je ne sais pas effa en quel contenant, je ne sais pas combien c'est. Mais c'est que c'est les gens qui faisaient pas les petites offrandes. Elle l'amène dans la maison de Dieu. C'était sa semence pour la destinée de son enfant. Et vous savez que Samuel est devenu dans l'histoire de. C'était l'un des plus grands prophètes d'Israël. Sa mère m'a sémé sur l'enfant là. Souvent quand il parle, je dis, voilà, sémé pour vos enfants. Sémé pour vos enfants. Sémé pour vos enfants. Seigneur, ouvre l'intelligence de mon enfant. Voilà la rentrée scolaire qui va commencer. Seigneur, que mon enfant soit la tête et non la queue. Seigneur, je mets ça pour le bon déroulement de son année scolaire. Il ne va pas échouer. Il ne va pas avoir la mauvaise compagnie. En cas, il ne sera pas déconcentré. Il y a même les directeurs d'école qui n'ont pas les bons esprits. Vous inscrivez votre enfant là-bas. C'est les menaces que vous voulez voir. Oui, Marie-Claire. Ne marchez pas comme ça seulement ça comme le pépé. De... Non. Non, non. Il y a des gens qui ouvrent l'école comme ça là, ils prennent jamais mal dessinée de l'enfant. Mon enfant est là-bas, tu ne sais pas pourquoi. Tu te ma, ah, je ne sais pas. Arrêtez d'être bête. Arrêtez. Chaque fois que je vois dans la Bible, les gens viennent à Jésus, Jésus sauve mon enfant. Mon enfant est couché à la maison des malades. Mon enfant ne réussit pas depuis trois ans, il ne réussit pas son examen. Tu as à une donner pour l'enfant là, non? Je fais le visage de l'enfant depuis, il est au pays depuis 10 ans, il est censé venir, tu as fait l'offrande pour ça, non. Arrêtez. Oh. Arrêtez d'être simple. Quand la Bible dit simple, ça veut dire que tu es bête, que tu es bête. enfants. Voilà la rentrée. Votre vie a beaucoup d'aspects. Ça, je sème ça pour la paix dans mon mariage. Ça, je sème ça pour euh, même même vos véhicule. Hein. Tu achètes le véhicule en arrosant le véhicule. Hein. Sème. Tu accouches l'enfant. Sème pour la vie de l'enfant. Hein. Tu conçois même. Sème pour la grossesse. Tu veux concevoir. Sème pour la grossesse. Oh C'est si pour ça que vous avez trois mois de grossesse. La grossesse, c'est parti. C'est parti. Comme ça, là. Arrêtez d'être simple. Le monde spirituel, ça fonctionne avec l'argent. Dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Donc, vous devez avoir des requêtes précises vous allez semer votre dîme Seigneur, selon Malachie euh, 3, verset 10, 11 et 12 Je te présente le dixième de mes revenus, Seigneur Et je commande en ton nom que les écluses des cieux soient ouvertes sur ma vie, sur mon business Je déclare que le dévoreur ne touchera aucun de mes enfants mon mari, ma maison rien ne va se gâter dans ma maison personne ne sera malade mes enfants vont réussir à l'école Seigneur je suis en train de s'aimer pour ce début d'année scolaire pour la réussite de mes enfants il y a mes enfants à l'école ils doivent être premier de la classe mais vous faites comme ça Seigneur je sème. quand mon enfant va se mettre devant les cours pour lire il va comprendre quand il va les composer c'est sa tête, son intelligence que tu avais donné là qui va composer Seigneur, à la faveur de mon enfant. Qu'il est la faveur vis-à-vis -vis de son devant son, son enseignant, devant son directeur. Même les méchants vont le favoriser, Seigneur. La dîme, ce n'est pas les dons aux nécessiteux. La dîme, quand l'humain se peut te convertir en nature, par exemple. La dîme, c'est 10% de ce que j'ai reçu. Si tu as reçu 10 pains, donne un pain alors en dîme. Tu as reçu de terrain, 1000 mètres carrés, donne alors 100 mètres carrés ou bien combien de mètres carrés. 10 en 10, 10, tu donnes, c'est tout. Mais ne me dis pas qu'on va te donner 1000 euros, tu vas aller prendre deux chaussures pour donner. Ça ne te correspond pas, ça ne donne pas. Pourquoi vous demandez nature là, Ne prenez pas Dieu. point bête C'est chose pour chose. Tu as reçu la chose ici, donne la chose là. Même chose. On te paye 2000 euros, tu pars, tu dis que tu vas donner 3 euh, euh, euh, sacs de riz. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Il fallait qu'il précise ça. Donc, quand tu veux payer ta dîme, tu prends ça. Je Cherche un papier. Supposons que tu vois, ton enveloppe où tu es en train de vouloir faire ton transfert. En avançant sur d'abord écrit, qu'est-ce que je veux pour le mois-ci Qu'est-ce que je vois pour les prochains mois dans ma vie En payant la, la, la, la dîme de ton business, qu'est-ce que je vois pour mon business Seigneur, voici les prémices. Voilà le premier de, de, de voilà. Tu m'as permis d'ouvrir le business, la, la boutique le mois passé. Voilà ce que j'ai eu. Je te la porte, Seigneur. Tu as dit dans le Proverbe 3 verset 9. Je vous ai donné le passage. Je vous les redonne. Malachie 3 verset 10, 11 et 12. Proverbe 3 verset 21-26. Proverbe 3 verset 9. Proverbe 10 verset 22. Et aussi bon, parfois vous allez balader dans la Bible, Seigneur, va vous montrer certains versets. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Malachie 3 verset 10, que tu vas me mouvoir des écluses des cieux. Pour ce mois de septembre, Papa Yahweh, comme je paye comme ça, je reçois la bénédiction, les idées de business. Je reçois les clients dans mon business. Je reçois la protection pour mes enfants. Je reçois. Si bien que même son appel. Oui, euh, nous sommes désolés. Votre fils était dans un accident de voiture. Je suis quelqu'un qui paie sa dîme. Je paye ma dîme. Il ne peut rien arriver à mon enfant. Et tu continues la conversation. Dans ton cœur, tu as dire ça. On dit Mais oui, madame, vraiment, votre fils a eu de la chance. On ne sait pas comment il s'est échappé. Vraiment, il, est, il, il était censé être dans le bus, mais il n'est pas parti le jour. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Oui, venez le chercher. La dîme. La dîme. La dîme. Si vous avez un enfant qui est têtu, tu veux dire un enfant que tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Tu as tapé l'enfant fatigué. Tu as grondé l'enfant fatigué. Quand tu parles là, c'est comme si ça passe et si ça sort d'autre côté. Laisse-le. tinquiète donc. Sème sur l'enfant là. Sème sur l'enfant là. Seigneur, tu m'as dit que mes enfants que tu me donnes sont pour des signes et des éveils. C'est dans la parole. The children, my, moi et mes enfants, nous serons pour des signes. Signes et des éveils. Seigneur, l'enfance, ce ne va pas me donner les mots de tête. Quelle que soit la mauvaise compagnie, quel que soit l'esprit qui influence la nuit. Parce que nos enfants, parfois, traversent des batailles. Et parfois, ils n'arrivent même pas à nous expliquer. N'oubliez pas que votre enfant vient de vous et de son père. Je sais, que peu importe d'où la provenance de l'esprit qui dérange l'enfant. Je déclare que tu vas servir Dieu. Je prophétise sur ta vie. que tu vas, tu seras obéissant. Tu auras du goût pour la, pour la parole. Tu auras le goût pour les bonnes manières. Pour les ouais. Votre maison est saccagée parce que vous-même là, vous êtes saccagée. Et quand tu parles comme ça, ne sors pas après, tu vois, oh, vraiment ma soeur, je t'appelle, mon enfant m'a l'air dépassé. L'enfant l'a été Dieu. Ne gâtez pas encore de vos propres paroles. Ne venez pas gâter votre propre parole encore. Si tu fais les dons en nature, si on vend ces dons-là, si on convertit, que ça puisse donner ça. La maison du trésor, je suis la maison de l'éternel. Je le temple du Saint-Esprit. Et c'est que parfois <coughs> on nous a mis dans la tête <coughs> excusez-moi. Parfois on a mis, ouais, la maison du trésor, ça veut dire que c'est l'église. Si je ne fais pas ça à l'église, non, c'est l'église. Et l'Esprit très ouvert. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y, qu y ait de la nourriture dans ma maison. La maison du trésor, c'est la maison de l'éternel. Bonjour, Reine Gagnère. Qui d'autre que toi est le temple du Saint-Esprit? Moi, j'ai eu ma conviction personnelle avant de payer. Moi, je paye ma dîme à une personne. Je ne paye pas une église ou une association, quoi que ce soit. Non. Mais je vous dis encore, tout doit se faire avec la direction que vous recevez dans votre cœur. Parce que si vous faites n'y a pas la foi sur ça, vous vous l'aurez vous-même. Si vous faites n'y a pas la foi sur ça. J'avais une, une de mes filles là, quand elle payait sa dîme, j'étais même jalouse d'elle. Maman, quand elle me sortait sa dîme, elle allait dans la parole, elle a pris les versets. Puis les versets voilà voici là elle dit parfois elle m'a les dîmes de 4 euros elle. et elle vous savez quotidiennement de l'argent elle avait des business en ligne et tout ça voilà euh, 2 euros 10 une heure plus tard 4 euros 50 deux heures plus tard parfois elle avait besoin d'une journée et payer la dîme de 15 euros et elle avait plus cette habitude là voilà que le Seigneur m'ouvre les portes de sang. Que le Seigneur me bénisse. Oui, selon tel verset, le Seigneur a dit que je suis la tête et non la queue. Que je puisse dominer dans tout ce que je vais faire. Voilà la dîme de ça. Bam! Voilà. Le Seigneur a dit qu'il protège tout mon mes business. Voilà, voilà, la, voilà. Le, elle fait, donc, restez studieuse. Soyez studieux. Envoyez-moi vos dîmes déjà que vous faites que j'ai justement qu'à Amen. Tu as, tu as pris le passage. Ce que je fais est protégé. Ma maison est protégée. Mes enfants sont protégés. Mes business sont protégés. Mes, mes employés sont protégés. Ils obéissent. Et ils travaillent avec une fidélité. Voilà. Mes clients me paient à temps. Mais, ouais, il y a beaucoup. Tous vos petits, petits, petits problèmes là. Ma maison est vidée de tous les souris. Ma maison est libérée de tous les cafards. Les gens, vos faux problèmes là. Mettez ça dans vos sujets de prière. Parce que vous doutez trop de vous. Vous doutez... Vous voulez que ta tâche aussi vienne de vous dire. Vous doutez trop de vous. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Merci à toi aussi, la reine Mecca. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Que ce soit pour vous un mois d'accomplissement. Tous ceux qui sont connectés à moi, à mon ministère, spirituellement, physiquement. Que vos yeux soient ouverts ce mois sur les dimensions d'argent. L'argent qui était caché dans votre maison, dans vos, que vous puissiez voir ce mois et qu'il vienne, que ça vienne à vous. Que vous receviez l'esprit de récolte, que vous sachiez comment récolter ce qui vous appartient. Que vous sachiez aussi comment conserver ce que Dieu vous a donné. Je dépose sur vous l'onction de protection. Je déclare qu'il n'y aura pas d'accident dans ce mois de septembre. Vos enfants sont protégés. Je déclare que vos enfants seront inscrits dans les bonnes écoles. Je déclare que vos enfants ne souffriront pas de maux de tête à l'école. Je déclare que vos enfants n'auront pas de mauvaise compagnie pour ce mois de, de, de, de, de, de septembre. Je déclare, aucune maladie ne va passer dans votre maison toute cette année scolaire. Vous ne ferez pas de tout à l'hôpital. Je déclare que vos activités d'école à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vous devez vous appeler pour vous remettre votre argent, Je, je vous ouvre, je vois aussi dans ce moment si le Seigneur va donner des nouveaux business à certaines personnes. Des nouveaux business. Vous de nouvelles idées de business. Je dépose sur vous l'enchant d'accélération. Quand vous voyez, cela, dieu m'a donné Ma part son d'accélération, c'est Quantum Leap. Quantum Leap. Je dépose sur vous l'enchant d'accélération au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit de vous dire, Exode chapitre 14, verset 13. Les Égyptiens que vous avez vus durant les huit les, les premiers mois de cette année, vous ne les verrez plus jamais. Les problèmes que vous avez vus durant les premiers mois, vous ne les verrez plus jamais. Je scelle cette prière par le sang de Jésus et je déclare. Que vous avancez. Je déclare que vous prenez votre place de roi et de reine. Je déclare que le Dieu qui est en vous, vous vous réveillez. Je déclare que votre ADN est activé ce mois. Je déclare que vous découvrez votre mission de vie. Et pour ceux qui vont rejoindre les programmes pour découvrir le, le, le, la mission de vie et les talents, je déclare que quand vous allez travailler, votre esprit sera ouvert chaque jour. Ceux qui pensaient qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir faire quoi que ce soit, je déclare l'approvisionnement financier. Et quand ça vient, ça vient avec les instructions du Saint-Esprit. Ça vient avec les instructions du Saint-Esprit. Je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur vos finances. Pour ceux qui n'avaient pas la foi pour payer leur dîme, je déclare que vous recevez cette foi, durant ce mois. Et cette foi ne va jamais périr. Vous passerez cela à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Je déclare que ce mois, vous allez avoir les idées qui vont vous permettre d'établir les business de génération. Les business que vous allez passer aux arrière-petits-fils. Au nom de Jésus. You in place vous partez vous vous êtes en train de partir yo going places place votre vous êtes souvent responsable vous allez avoir les flashs vous allez vous en train de conduire une nouvelle voiture vous allez vous en train de laisser que ça s'asseille en vous il ya une, une une reine qui m'a écrit ce matin elle me dit témoignage je domine mes dans mes rêves jusqu'à donc je l'ai giflé je l'ai tappé les... J'ai dit seulement Amen. Tout ce qu'on vous faisait avant là, tout ça c'était le bebe, C'était le bebe, c'était les bébés, c'est fini. Vous allez souvent répondre à vous-même que mince. La confiance, c'est là, ça sort même tout. Parce que maintenant, vous êtes en train de vous réveiller. C'est maintenant que vous vous réveillez. Vous prenez le commandement. C'est parti. Hey, hey, hey, hey. L'agence là. Hey, on met beaucoup d'argent comme ça. Hey. Au contraire, tu vas voir. Quand tu vois ça là, tu vois ça, moment tu vas parler. Tu From glory to glory. Proverbe 4. Verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, ça c'est votre moi, ça c'est le jeu, mais le passage ici pour moi mois de, de, de, de septembre, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, votre lumière en septembre sera comme la lumière, comme l'aurore, comme là par exemple le soleil n'est pas encore bien sorti non, ça va seulement monter, monter, monter, monter chauffer, chauffer, chauffer, chauffer, chauffer. Ça moi va jamais s'arrêter, au nom de Jésus Christ. Voilà le, voilà le passage de ce mois. Soyez bénis. shine upon you and be gracious to you. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne durant ce mois. Que les projets sur lesquels vous dormez depuis huit mois, que ce mois ça sorte. Que vous ouvrez les portes de ce business. Que vous ouvrez, vous inaugurez ça ce mois. Tout ce qui vous avait ralenti, c'est enlevé. Les endroits où vous avez dit, wow, Wow. Il faut encore vous attendre, madame, deux mois, trois mois. Ce matin, recevez. Recevez. Bonjour Vénus. On a assez, bon, vous avez assez bafoué. On vous avez fait, on fait tourner. Ton papier là-bas s'attend depuis que ton père. Recevez vos papiers. Recevez vos papiers. parmi vous vous m'avez déjà fait des transferts donc utilisez le même canal pour transférer l'argent généralement je vais une fois tous les deux trois jours euh, ceux qui n'envoient pas dans mon téléphone je vais une fois tous les deux trois jours pour récupérer parce qu'elle est tous les, tous les jours là donc, parfois il de plusieurs mandats j'ai une fois et puis qui du sang donc euh, si vous avez besoin de l'autographe de mon nom, m'écoute écrivant une que vous l'envoie il ya j'ai mis le numéro ce numéro c'est momo on vous fait le transfert là-dessus. Ceux qui veulent payer leur dîme. Allez là où Dieu vous a conduit, payez votre dîme. C'est là que vous allez voir l'accomplissement dans votre vie. Parce que si je parle aux femmes, amène, amène, amène, amène, amène, amène là, amène là. Laissez-moi parler ma chose. Un bon entendeur.